Il fait l'arbitre, il prend son temps. Et oh, Et ben vous croyez quoi Vous avez cru quoi Vous avez cru qu'on n'allait pas se qualifier Vous avez cru qu'on avait pas frappé la racaille juventini Bianconeri, tout ce que tu veux Et ben si les gars, mais vu qu'on n'est pas sur un débrief football, je suis pas là pour parler de s'il y avait penalty ou pas, parce que je m'en bats les couilles. La seule chose que je retiens, c'est qu'on est en quart de finale, les frères, ça me fait plaisir Bon, vous allez bien ou quoi Désolé à mes amours fans de la juve, hein, j'étais obligé d'être un petit peu content en ce lendemain de victoire du grandiose de l'illustre olympique lyonnais. Hein. Je suis obligé d'en faire des tas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je sais pas si vous le remarquez direct comme ça, si ça se voit. Mais j'ai une nouvelle caméra, j'ai enfin investi. Je suis allé foutre un petit SMIC. Euh enfin un petit peu moins, tu vois, dans du matériel de qualité, qui en plus normalement a un joli micro avec une bonnette, c'est le genre de petite fouf comme ça que tu mets sur le micro pour pas que ça fasse des trucs bizarres, donc en fait il y a deux enregistrements de son ça c'est le micro du micro du PC ça c'est le micro de la caméra je ne sais pas lequel est le meilleur, mais en tout cas je suis content d'enfin avoir du meilleur matos, dans la vie on a tous un rêve avant de vous parler de rêve, aujourd'hui on va aller bah, sur World War 2 World War 2, pourquoi bon, Déjà je mets le casque je vais lancer une partie pour la simple et bonne raison que a toute la liste des vidéos d'anciens codes que je vous ai fait World War 2 c'est quasiment le seul sur lequel je ne suis jamais revenu après Bon je compte pas Black Ops 4 parce qu'il a que un an Il hein. y a un an c'était encore Black Ops 4 Et donc du coup aujourd'hui je décide d'aller faire un petit tour sur World War 2 Un frérot m'a prêté son compte Steam pour pas que j'ai à mettre 20 euros histoire de faire une seule vidéo Et pour ma part je vous dis c'est parti C'est parti les amis Oh il a un joli skin lui sur son arme là Un petit un petit rouge un peu pétant tu vois, un petit peu pétasse comme ça, ça c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me parle. La violence La violence monsieur je ne m'attendais pas à prendre un tel coup de pompe, pour moi j'avais déjà gagné mon duel. Bon vous allez bien les amis, moi ça va, on a tous des rêves tu vois, il y en a c'est d'avoir un bon taf, il y en a... C'est de pécho Kylie Jenner Il y en a c'est d'avoir les deux Non mais que tu vas arrêter avec tes snipers Ils aiment trop prendre des petites snipers, des conneries là sur ce jeu J'ai remarqué parce que C'est pas de jouer que là tu vois Je me suis d'abord refait un petit peu la main Et kiffent trop là mettre des snipers, des coups de pompe, des merdes là Attends, attends, y'en a un autre derrière regarde eh oui, monsieur! Eh oui, monsieur! Attends, il y en a aussi de l'autre côté chez nous. Donc, oui, certains ont euh, plusieurs rêves. Moi, un de mes rêves, et je pense que vous pouvez m'aider à le réaliser, hein, c'est d'avoir 500 000 abonnés. En fait, à l'heure actuelle, frère, au rythme où je grandis sur YouTube, je prends 2 ou trois, 3 000 abonnés dans le mois, peut-être. Ouh, pas vu. Et ben frère, ça va prendre un sacré bout de temps, mais après, moi, j'ai accès au stade! Cette... Ouais, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi, je me tape. Ah, yeah. Aïeeeeeeeeeeeee! Attends, regarde là, hop! Je suis très intelligent comme joueur. Je suis très intelligent comme joueur, il y avait quelqu'un encore derrière, il y avait quelqu'un encore derrière Oh, il m'a fait peur sa mère, j'ai pas pu l'avoir des streaks, c'est dommage Ah il est plaisant voir le 2, je suis content de jouer là, je vous le cache pas Donc bref, euh, moi c'est d'avoir un demi-million d'abonnés sur Youtube Et il euh, y en a, ils vont me dire, ah tu devrais viser le million, je sais, bon, chaque étape hein. Step by step, my friend C'est comme le gland hein. au début on t'arrache le prépuce et puis après ça grandit progressivement C'est le résumé d'une belle carrière sur Youtube, c'est clair Attends, on va lui mettre ça, voilà Allez stun le demeuré. Allez boum Ah ça a pas marché Merde, je suis dans la sauce noire. Ça va arriver par là. Aïe, aïe, dommage. Donc moi j'ai accès au stats les amis, je sais que vous euh, êtes plusieurs à regarder mes, mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc là tout de suite, s'il vous plaît, abonnez-vous. Hein. J'aimerais bien. Tu vois que ça continue à progresser. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est gratuit en plus. Je vous divertis de manière gratuite. Tu te rends compte C'est quand même fantastique en 2020, tout coûte cherbe, sauf les vidéos de Zach. Donc à partir de ce moment-là, gros, je pense que je suis tout en temps fait en droit de vous réclamer un petit bibi, un petit bibi. Mon but, c'est pas de vider vos poches, c'est de faire grossir les miennes tout en vous divertissant. Ce qui est quand même, je pense, un projet qui est tout à fait noble. Ah, dommage Bon, du coup, on est sur World War 2, ça fait plaisir, je suis déjà le top killer en petit ratio de 2, c'est cool. Bon, après, on est en train de perdre, je crois que mes alliés, malheureusement, ne... Aïe, aïe aïe aïe Je crois que malheureusement mes allées sont pas trop en forme là. Boum <rire> le petit kiff comme ça de mettre les quelques balles qui t'assure la mort de la racaille. Aïe hey oh, oh, oh, oh Je sais que je suis avec une équipe nulle à chier mais quand même. Horriblement dans le mal. Calme, cousin! Ah, calme, cousin, j'ai dit! Putain, mais regardez, je suis en série de je ne sais combien, mais j'essaie de faire le taf là tout seul, un truc que les alliés peuvent pas faire là! Ah, boum! Je suis intelligent, ça a touché. Je suis intelligent, ça a touché. Non! important, le double qui est important. Regardez le score, regardez le score, regardez le score. Oh là là là là, le petit triple, le petit triple qui est important. Regardez quelqu'un, ah, non tu es le petit. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Regardez le score, c'est serré, regardez le score, c'est serré. Ah, oh, j'ai réussi à avoir la tête, mais pas l'autre. Malheureusement, je crois qu'on va perdre. Putain, c'est super chaud. Oh, malheureusement, on peut pas tout faire, hein, 20-11, euh, on va dire qu'il y a eu un petit 3-14 qui est venu me faire du mal. Putain, elles sont bien, les armes, quand même. Elles respirent un truc, elles donnent quelque chose. Regardez-moi ce sentiment de puissance quand tu tires avec, ça fait plaisir, sérieux. Je pense que toute personne a le droit à une deuxième chance et qu'après cette game qui n'était pas là, forcément, la plus, euh, la plus réussie, on va dire, j'ai le droit, tu vois, me refaire sur Gibraltar et prouver que je maîtrise cette map, tu vois. Monsieur euh, Aïe Alors en fait peut-être qu'il avait mis chargeur grande capa pour quelque chose Mon frérot qui m'a prêté le compte il avait chargeur grande capacité Je l'ai enlevé mais j'avais oublié que dans la barre il y a Aïe Je suis dans la merde Il y a 20 balles seulement Je me casse J'ai un pressentiment qu'il va y avoir quelqu'un sur ma droite Coucou ah Oh j'ai eu trop peur mon dieu J'ai eu trop trop peur J'ai annoncé qu'il y avait quelqu'un tout ça pour me chier dessus En plus regardez il a cette SMG qui tire super vite c'est une horreur La waf le putain on est où là pas le hey, palmarès des joueurs PC, on a 120 FPS, machin, etc. Mais on joue d'une manière, mon frère, t'as donné envie de gerback sur toi-même. Bon, après, je vais pas faire passer les joueurs console pour spécialement plus propre, mais il faut bien que je fasse une petite propagande et que je relance un débat absolument nul à chier. Wouhou, le bokeen. Je crois que ma WAF n'a plus de balles, ok. Je suis à 100 points d'un streak. J'avais dit, si j'arrive pas à choper un streak dans cette vidéo, je suis une grosse merde. Je pense pas que je sois une grosse merde. Ouf, ouf, c'était... Tendu, mes amis, c'était tendu. Mais nous avons le streak. Oh là là, je l'ai lancé n'importe comment, je l'ai lancé n'importe comment. ils sont tous dans leur camp. Zéro kill, un kill. Zéro kill avec, je suis nul. Ouf. Ok, ok, ok, ok. Nouveau kill, nouveau kill, c'est bien, on a deuxième strip. Maintenant, si on arrive à faire les parachuteurs, c'est quand même notre L, hey, c'est un autre level. Vraiment, si on fait les parachuteurs, on est encore sur un next level de Bogosity, tu vois. Ouh. Le gars juste à côté de moi, nous sommes sur une belle série là. Les parachuteurs dans 5 kills. Si on peut faire ça. Oh non non Dommage La série de 8 qui va s'arrêter là. Mais bon On est en 9-2, 9-2, ça va. Ok, super. Allez, allez. Franchement, si je peux avoir au moins la bombe et le chasseur, là, ça serait lourd, tu vois. En termes de je porte mon équipe, je serais classé dans les beaux gosses, tu vois. Oh là là, est-ce que tu campes, mon gars Oh là là, est-ce que tu campes, mon gars Et là, regardez Je sais où il est Là, je bande Je bande parce que je sais partie d'un ici C'est parce qu'il a une meilleure arme par contre, Wesh, ouais, elle bouge pas du tout! <rire> C'est quoi ce délire? Ah, je me suis fait baiser ma mais Wesh, ouais, elle bouge pas du tout, son arme, ça pue! Ah, franchement, enfin, ça me fait plaisir de venir savoir le War 2. Et quelle larmes je vais lâcher le jour où ils vont progressivement, parce que je pense qu'ils le feront un jour, mais fermer les, euh, les serveurs des différents anciens codes, tu vois? Parce que je pense pas qu'ils garderont tu vois, les serveurs des anciens codes à vie. En tout cas, je suis pas assez pour le penser. Oh non! C'était quoi ce truc violent? On n'est pas prêt pour ces sauts Ah <rire> oh, le suppositoire Non je pense que le jour ils vont fermer les serveurs tu vois des Black Ops 1, Black Ops 2 ou autre. Je pense que ce sera réellement à la fin d'une époque qui aura été formidable de bout en bout. 13-5 mmh. Il y a quelqu'un dans le spawn là. Mmh. Coucou monsieur le malinois J'en ai marre de cette mine Mais comment tu joues Bon victoire ce sera pas la meilleure game mais ça va on va quand même fait que des games corrects. Ouah, wow, y'a du double XP, putain, ils sont vraiment sympas. Tu te rends compte, ils donnent du double XP sur un jeu vieux de 3 ans. Mais Activision, vous avez tellement de cœur, sérieusement, vous refaites mes journées. <rire> non, en vrai, Orban. Ouah, ça pue. Aïe, ah, ça explose. Non, rien là, j'ai envoyé une petite stun. Non, non, bah, ça y est, les duels ont été gagnés. Les duels ont été gagnés, j'ai pas fait confiance en mes alliés, ce n'est pas une bonne chose. Il Faut savoir faire confiance. Aux personnes avec qui tu as la chance de jouer, tu vois, comme ça il faut croire en leur capacité de ne pas être complètement nul à chier Et il se peut aussi qu'on tombe sur de bonnes surprises, tu vois Oh, oh j'ai été nul à chier, oh j'ai été... Aïe Oh, c'est moi qui ai été nul à chier Ok, ils vont me jeter de la grenade là, donc on va... On va être plus intelligent qu'eux Ah, on est plus intelligent qu'eux, on est meilleur qu'eux aussi Enlève-toi, enlève-toi, il, il est de ce côté, connard Il est là alors Let's go Tu viens de gagner, baby On va revenir de l'autre côté, ils vont venir là. Voilà, merci pour le drone, merci cousin. Merci cousin pour le drone, série de 5, série de 5 pour Zach. Série de 5, en ce début de game, je n'ai déjà plus que 15 balles, c'est rarement bon signe. Ouh Non, mais c'est quoi ça Mais c'était quoi cette merde arrête, arrête, arrête, arrête, me dis pas que... Elle était stylée, l'action, elle était stylée. Bon, j'ai eu quand même du streak, let's go! let's go. Au final, c'est pas si compliqué. Il suffit juste de pas être complètement nul à chier, voilà! Je vous le dis. Eh, ai jamais réussi à avoir de streak! Bah ouais, normal. Mais regarde, moi je suis obligé d'aller sur des jeux où il n'y a pas de SBMM pour ça va faire quelque chose. <rire> c'est pour ça World il n'a pas fonctionné, il n'y a pas de SBMM, les mecs nul à chier ne pas jouer entre eux. Ah Victoire idéologique, moi je ne lâcherai jamais la propagande contre ce genre de truc nul à chier. <rire> T'imagines, t'es là, tu fais des arguments. Enfin, des débats sur une plateforme telle que Youtube. Je suis en train de divaguer, désolé, désolé. Les live commentaires, c'est plus à la mode. Putain, tu te rends compte, Zach n'est plus à la mode, gros. Je suis un peu le... Ouf, oh, tu m'as fait peur, toi, avec ton feu de merde, là. Je suis un peu le tonton Rimka de Youtube, sauf que je suis un gros dépravé. Alors, tu vois, tonton, un tonton, c'est un quelqu'un de noble. Ok. Tranquille monsieur Les streaks à nouveau Back to back streaks Vraiment, si. Si en plus des streaks, je peux me faire euh, les parachutistes, ce serait vraiment huge. En fait, il y a quelqu'un là. Je... je le sais, il le sait, on le sait qu'il y a quelqu'un là. Mais malgré tout, on est là en train... Wouhou De jouer au jeu du bled je prends son arbre, regardez, regardez les points, regardez les points J'ai bientôt J'ai bientôt Bientôt bientôt Hop Regarde je l'envoie comme ça, j'ai bientôt euh, les parachutistes, si je peux taper parachutistes, c'est énervé Oh là là, petit double, petit triple, petit triple kill au chasseur C'est un début de game 17 ans, hein. je suis en 17 ans les amis, je suis en 17 ans Mais qu'est-ce que tu vas faire face à un homme qui réussit de tel Prouesse, c'est magnifique. Euh, J'arrête de me branler, d'accord, je promis. J'arrête de m'auto-masturber. Il manque 2 kills, 2 kills et demi, 2 kills et demi. J'aime pas ce principe de kill et demi, mais bon frère, il manque 240 points, t'as 100 points par kill. Qu Qu'est-ce tu veux que je te dise où je fasse dans ces conditions-là 1 kill et demi. Un kill et demi. Oh, oula, j'ai peur. Oh j'ai. Oh, je suis terrifié. Je suis terrifié. On va, on va rester là. C'est franchement un bel endroit. C'est un bel endroit même si à tout moment il y a un risque de prendre une grosse grenade dans ma mère. Je pense que c'est une camp contrôlée et intelligente. Putain de merde. Il me manque 45 points. 45 points. 45 points, 39-45, la France a gagné, c'est une date noble, c'est un chiffre noble dans l'histoire de notre fabuleux pays. Donc normalement, je devrais avoir l'histoire avec moi. J'ai l'âme de Charles de Gaulle, s'il vous plaît J'hésite entre rusher et camper, mais tu sais quoi, camper ça a fonctionné, donc on va continuer à camper. <rire> on va attendre que quelqu'un veuille s'aventurer ici, quoique la game va se finir avant que... Ouh, parachutiste, for oh fuck sake C'est bon, on peut y aller <rire> Regardez aussi, ils m'attendaient les opportunistes aussi, ils m'attendaient les enfoirés Tu vois, tu vois pourquoi j'avançais pas Si j'avais avancé, je serais mort bêtement. Alors que là, regarde, j'ai mets mes parachutistes qui vont leur... La... Qui vont leur tailler le trou de balle, c'est le feu, ça lui. Hop, grosse grenade au fond. Petite parade devant, hop Corde à sauter et eh, hé, eh, corps... Non, désolé, Je, je divague Finalement, j'ai insisté, ça fait du bien. Vous savez que ça, cette game-là, normalement, je veux même pas être sur la vidéo. Je l'ai faite à la fin en disant « Tac, je suis sûr que tu peux faire mieux que ce que t'as proposé. » Continue, cousin. Bon, et ben les potes, sur cette belle game, je vous laisse. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également. J'aime bien la propagande que je vous ai faite, donc ça me fait plaisir. <rire> si vous avez passé un bon moment, bon, bah je suis content. Et je vous dis à un peu plus tard. la semaine